Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo coaching pour Mythique sur le sujet de pourquoi il ne faut pas avoir peur de ce qui est fragile en nous ou de ce qui est fragile dans ce tout début de relation ou dans ces toutes premières rencontres et encore plus après le confinement. En fait, pourquoi ce qui est fragile en nous, dans ce début de relation, est précisément ce canal par lequel les sentiments, les émotions vont circuler et grandir Comment faire grandir nos sentiments réciproques En fait, une part inconsciente de nous-mêmes résonne avec ce qu'est l'autre. Donc c'est quand cela s'arrête que la relation court à sa perte. Notre peur nous amène parfois à rater nos relations, nos rencontres, car nous ne livrons pas ce qui est émotionnel dans notre être. Les liens sont fragiles au début et ça c'est normal. Ce qui est fragile est naturel en amour. N'en ayez pas peur. Au contraire, c'est presque un cadeau. Parce que si vous en avez peur, vous allez surjouer quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, cette fragilité, etc., ça dégage du mystère. Et le mystère, c'est complètement constitutif dans la séduction. Voilà. Donc la relation se casse, ou la rencontre ne prend pas, alors qu'on aimerait bien, quand justement, cette peur nous oblige à créer une carapace. Une carapace euh, qui finalement donc, crée cette cassure. Voilà. Donc... Euh, j'ai envie de vous dire ce qui est important. Euh, c'est d'oser de, de, vous montrer d'une certaine manière vulnérable. Car c'est là où ça laisse passer les émotions, tout ce qui circule de manière, voilà, émotionnelle. Un lien vrai. Mais vous croyez, en fait, que ça prend sur quoi, l'amour Sur rien d'autre que sur des sensations, des émotions qui émanent de vous. Donc, laissez voir euh, vos forces. Top Il n'y a pas de problème. Mais aussi, une forme de vulnérabilité et une sensibilité. Sinon, l'autre, il ne trouve pas sa place. Il nous fait peur, même presque, avec toutes ces forces-là. L'autre, il a besoin de se sentir, sentir une place. Il a envie de faire un duo, voyez Alors, donc, confiez votre regard porté sur la vie, euh, sur ce que vous traversez en ce moment, sur ce que vous avez traversé pendant le confinement. Confiez vos défis perso, vos épreuves passées qui ont, vous ont peut-être fragilisé ou au contraire qui vous ont renforcé. Bref, tout cela, c'est aussi le joyau brut de votre personnalité, à ne surtout pas cacher en amour. Donc voilà, le contrôle de son image, ça, vous l'avez compris, ça tue tout en amour. Le jugement de l'autre aussi, parce que finalement, si l'autre se sent un tout petit peu jugé, ça l'amène à révéler 5% de sa personnalité. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'a pas confiance. Il se sent pas en confiance, donc il est un peu bridé, vous voyez Donc ça, il faut bien le comprendre aussi. Et puis, euh, il ne suffit pas d'admirer, évidemment, pour aimer, ni d'être admiré pour être aimé. Au contraire, si on veut susciter l'admiration, en général, on va bloquer un peu nos émotions, on va les empêcher de circuler parce qu'on va, va vraiment contrôler. Voilà. Donc, exprimez votre être à travers toute cette matière vibrante, vos moteurs de vie, etc. L'amour, c'est vraiment synonyme d'ouverture, d'accueil sur tout ce qui est sensible hein, en nous. Être vulnérable, c'est être conscient, c'est être libre. Lorsqu'on lâche prise sur nos, toutes les questions qu'on se pose, sur, sur nos doutes, eh bien, qu'est-ce qui reste, en fait Il reste justement cet être vulnérable, sans artifice, sans maquillage, sans justification, sans besoin de, de convaincre l'autre de je ne sais quoi. De, et, et, et alors, le « nous » réel apparaît. Le « nous » réel apparaît au naturel. Lorsqu'on accepte d'être vulnérable, on devient conscient de qui on est. L'autre le sent. En fait, et c'est ça qui est très propice à l'état amoureux. Il n'y a plus de perte d'énergie à essayer de faire croire aux autres que nous sommes quelque chose en fait que nous ne sommes pas. Voilà. Donc, orgueil et amour ne font pas bon ménage. Euh, comprenez bien que en étant vous, vous avez une énergie énorme qui se dégage. Voilà, parce que vous avez, vous êtes libre d'être vous-même. Donc ce qui, ce qui, ce qui l'erreur là dans ce 21 e siècle c'est qu'on a peur du ridicule en amour, on a cette peur de, causée par notre société basée sur l'indépendance qui nous a considéré, con, conditionnés à prendre sur nous-mêmes à masquer tout ce qui est sensible comme si nos émotions étaient réservées à l'enfance et que bah là maintenant adulte, il fallait qu'on montre qu'on peut passer d'amour sensible mais c'est ridicule, nous craignons de déranger l'autre en lui montrant ce qui est sensible alors que c'est justement ça qui va nous épuiser à essayer de rester fort, à montrer la personne que nous sommes en partie mais pas complètement. Voilà. Donc, comprenez que l'orgueil, c'est une expression de la personnalité qui renferme toutes ces émotions que nous, nous cherchons à protéger. Et c'est l'erreur de ce 20e, 21e siècle. Ne la commettez pas si vous voulez trouver l'amour. À bientôt